De... Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très très simple Léo que voici On va l'asseoir sur cette chaise Allez Et nous allons utiliser ce foulard Magi magique Waouh Ce foulard a la faculté de faire disparaître les choses qui sont juste en dessous Alors, on va mettre pas. Léo le foulard et il va devenir invisible quand on va l'enlever il va disparaître on va compter jusqu'à 3 1 2 3 Léo Léo ah, vite. Léo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 prend Tiens. Léo, prends la bouteille avec Jessica si tu nous entends. Voilà, doucement. Attends. Attends. Voilà. Regardez. Wow Il est invisible. Il est invisible. Léo, si tu m'entends, tape des mains comme ça. Vous m'entendez Non. Bon. Il est là. Il est là. Il est là. Tape, tape. Non, tape la main de Jessica. Quoi Tape la main de Jessica. Oh Oh il touche Oh Non mais 1, 2